Donc pour l'étape du déroulage, c'est pas très compliqué, il y a un opérateur qui saisit le, le rouleau à dérouler, il, comment ça il le déroule dans la direction choisie, ensuite un autre opérateur passe pour percer avec un, un outil fait maison, un pic, donc pour percer la bâche en des trous bien distincts, espacés de 30 cm. Il est fixé ensuite à, par des petites agrafes pour le maintenir au sol, pour éviter qu'il s'envole bien sûr. Alors, sur des petits chantiers, euh, il est préférable d'utiliser la, la technique de l'enfouissement de, de la nappe euh, qui consiste à, à enterrer la, la nappe euh, de, sur le bord extérieur d'environ euh, 10 à 20 cm et, et, et de bien la, la recouvrir euh, ensuite à l'aide de, de la terre. Cette technique est la meilleure parce qu'elle permet de, de, de, de bien maintenir la nappe et, et d'éviter toute concurrence herbacée qui pourrait venir par le côté. Voilà.